Ouais. Celui-là est trop bon, et mon petit chouchou aussi, l'hiver, quand on est un peu malade, je sais, que ce celui-là à la vanille, c'est très sympa ouais, le classique, mais qui fait son effet, un petit peu de miel, ça le soir, nickel, non, mais avec le lait, j'aurais pas pensé, ouais, mais ceux qui aiment le lait ils sont très chocolatés, je dis euh, si vous avez des enfants, bah, faites-leur avec du lait. Ça donnera ce petit goût et au moins c'est pareil, c'est pas gavé de tout plein de, de trucs comme ça. Alors, après on finit par le dernier qui ouais. dégomme. Tenez, vous goûtez le mauvais avec tout le thé, forcément. Lequel alors ah, Un thé très fort. Un thé très très, très fort. Ah, ben, je vous fais le ah, sentir. Oui. Allez, c'est un thé noir fumé. Oulala, je l'ai senti, j'avais pas aimé. <rire> voilà, c'est les madeleines. Ah si, on en a mis quand même. Hein. Ah oui, c'est si. Mais j'ai mis que ça dedans. Il n'y a pas de levure, enfin c'est farine, œufs, sucre et beurre. Oui. Bon, elles ne sont pas très diététiques, je vous reconnais, mais il euh, y a beaucoup de beurre quand même. Mais <rire> <rire> Et donc le dernier qui, alors lui pareil c'est chaud, chaud quand on est dans le sud et qu'il fait très chaud, le thé à la menthe, donc excellent au chaud, il y a plein de recettes de cuisine sur ça je vous disais à faire aussi en les avec du fromage noir, quelque chose comme ça, c'est pour ça qu'en fait on peut faire une petite escale glacée euh, à une demi-heure j'ai alors par contre moi je vous le dis euh, là je l'ai pas fait j'ai une soda stream à la maison. ouais. je le fais infuser dans ma soda avec mon, euh, comment dire je ma soda stream je prends un pichet comme ça et je mets monter dedans comme ça ça me fait une eau pétillante à la menthe, sans sucre. j'en ai j'aime beaucoup aussi ça c'est menthe pétale de rose et euh, ah. glacé ouais.